À peine la concertation politique terminée que les acteurs de la vie politique se lancent des piques. Entre certains de ceux ayant pris part et le groupe des absents, c'est le véritable Embronlio. Gérard Elinguema, qui estime que ces assises étaient d'une mascarade, ne décolère pas. Expliquons aux Gabonais comment une concertation orientée sur les questions de la, transpar de la transparence électorale se retrouve orientée sur la bouffonnerie politique, sauf sur les réformes nécessaires qui garantissent des lendemains électoraux à peser. En quoi un mandat de 5 ans est nécessaire pour notre pays, où tout ou presque est à bâtir parce qu'un Ali Bongo est incapable de gérer convenablement ce pays le président du rapide, le colonel Maki estime pour sa part que c'est une opposition responsable qui a pris part aux assises et que les résolutions qui en découlent sont pour le bien de tous les Gabonais. Donc, en tout cas, je pense que nous sortons de cette concertation. Non, nous plaise à ceux qui pensent que l'opposition s'est fourvoyée. Des points inscrits à la table des échanges, beaucoup parmi eux trouvent l'assentiment des leaders de l'opposition. Dans D'entrée de jeu, l'opposition a présenté ce qu'il a appelé la, la transition politique pacifique comme axe du débat ce dossier a été accepté par la majorité le, le, le, le fond est resté le même mais avec le chapeau qui a changé ça a été reformulé et là dedans il n'y a pas moins de 40 conditions que l'opposition exige pour que nous allions à des élections apaisées et même à une transition pacifique alors comprenez que en dix jours le travail qui a été fait ne nous permettait pas de rentrer en, en détail dans les, les, les, les, tout ce que l'opposition a exigé. Notons que parmi les points abordés lors de cette concertation et dont l'opposition se satisfait, se trouve la question relative à l'élection présidentielle à un tour.